Et faire partie, troisième partie, troisième essai pour cette émission numéro 19. Voilà, dernière émission, une émission sans Pierre Merachkovski. Donc c'est un peu, un peu dommage, hein, voilà, ça, mais ça le regarde. Et euh, là, on a des problèmes techniques à répétition. Euh, on espère quand même pouvoir joindre Eric pétetain et, et Muriel, euh, qui est candidat aux élections législatives de 2017 dans la troisième circonscription des Pyrénées Atlantiques, non pas tant pour leur candidature que pour ce qu'ils proposent, c'est-à-dire quelque chose de radicalement différent avec l'ensemble des candidats qui n'espèrent qu'en une seule chose euh, un retour de la croissance, alors croissance dans le cas de la France malheureusement quand on voit comment est équilibrée la balance commerciale c'est quelque chose qui fait plus que frémir euh, va-t-on vendre plus de sous-marins aérobiques à la Fédération d'Australie euh, est-ce qu'on va conforter l'Arabie Saoudite dans sa position de meilleur client au niveau de nos industriels de l'armement qu'ils fussent publics ou privés je n'en sais rien, moi ce que je sais c'est qu'au niveau des militants il y a énormément de problèmes et de, et de tracasseries, euh, de pressions qui sont faites. Et à la, à la SNCF, on a toujours euh, euh, des. On a, on a des personnes qui sont menacées euh, de. Elle est où la page euh, Elle est là, elle est là, c'est celle-là, je crois, merci donc on a toujours Nathalie, Nathalie Pradel qui est menacée de licenciement donc une syndicaliste sudraille, elle est menacée de licenciement parce qu'elle fait son travail de syndicaliste donc aujourd'hui aujourd'hui euh, je dirais le sujet tabou ça va certainement être les conditions de travail hein. ça pourrait être les conditions de manifester parce qu'il faut quand même pas oublier que le 1er mai dernier il y a eu plus de 130 blessés euh, alors que la, la très grande majorité d'entre eux si ce n'est tous étaient des gens qui étaient venus simplement au défilé de la fête euh, du travail et que visiblement bah, mani manifester euh, euh, dans le cadre du 1er mai ça devient quelque chose d'assez dangereux donc est-ce que Vivre en France et s'exprimer, est-ce que la liberté d'expression est un, est un acte de terrorisme, de terrorisme intellectuel euh, extrêmement dangereux euh, je, je, pense, je pense que réellement, oui, s'il y a des gens qui refusent de s'exprimer et qui prennent des distances, c que ce sont des gens qui refusent de prendre des risques. Et à partir de là, ben oui, effectivement, ils n'ont de force qu'à l'aune de notre lâcheté. C'est-à-dire que Macron n'a aucun pouvoir vu que nous avons majoritairement refusé le Front National et le Front du MEDEF ainsi que le Front Insoumis, très majoritairement au premier ou au deuxième tour des déchéances pestilentielles et j'espère que nous serons très nombreux à voter blanc ou à nous abstenir pour les deux tours des élections législatives qui ne consisteront pas à avouer ou à désavouer un candidat qui de toute manière était un candidat de non choix. Voilà. Donc, on va continuer et là je vais passer la parole à Pierrette parce que Pierrette elle a beaucoup travaillé pour un festival et pour euh, la diffusion de certaines idées et elle ben, va nous parler de ça toute seule comme une bande. Bonsoir. Bonsoir voilà. Pierrette. <rire> bonsoir. bonsoir, Alors, bonsoir, Pierre bonsoir, Pierre bonsoir. Parle bien fort à hein, que. De... <rire> Alors voilà, moi, euh, moi en tant qu'engagée euh, engagée dans, dans, dans des luttes qui me semblent euh, fondamentales pour pour le, le bien de tous, hein, le, le humaniste, et donc euh, voilà moi j'organise un événement, une projection de film, euh, échange, euh, échange, autour du film Sem Différence, c'est mon amie euh, américaine qui vient en France pour, pour, pour parler de son film, et pour moi, elle arrive euh, pour le, le 3 juin. Avec quel vol euh, <rire> Elle sera on donc à ce, ce festival. On va chercher festival bon. Ce film, le 3 juin, à l'espace les vocales. Donc c'est une invitation à tous, bien entendu. Et pour ma part, ça rentre dans, euh, le, donc, euh, dans la visibilité des femmes afrodescendantes. Et donc, je, je, je, je me permets de rebondir sur... La visibilité des femmes afrodescendantes, ça c'est une chose en France. En France, euh, voilà, je pense que euh, maintenant, on, on, on, enfin, pour ma part, moi je, je trouve qu'il n'y a pas assez de visibilité eh ben, des, des femmes afrodescendantes. Les femmes afrodescendantes sont des femmes euh, descendant, descendantes. Euh, donc, de l'Afrique et donc, euh, donc la visibilité euh, euh, je, je pense qu'elle est restreinte euh, en, en France parce que donc, quand il euh, y, y, a, y a une proposition d'un festival euh, donc qui va avoir lieu au mois de juillet euh, donc pour les euh, afro-descendants les afro féministes et bien tout de suite il y a eu des, des euh, des, des menaces, hein, moi j'appelle ça des menaces de la part de, <rire> eh ben de, de la mairie de Paris hein, euh, pour interdire ce festival. Alors euh, ça, c'est pas, pas bien du tout. Hein. Je pense que euh, euh, pour, euh, pour la visibilité, pour euh, bah, que tout le monde soit bien dans, dans, dans, dans ce monde actuel, il faut le mettre au, au bout du jour. Donc pourquoi interdire des propositions de rassemblement afro-féministe euh, euh, ici, à Paris. Voilà, en gros. Voilà ce que ouais, je pense. Et, et ça, euh, ça, je, quand je pense quelque chose, je n'hésite pas à le dire. Est-ce que tu crois pas que c'est basé sur un gros mensonge de la part des pouvoirs publics qui veulent faire croire que ce festival sera réservé aux personnes de couleur exclusivement Oui, oui. Ça, c'est vraiment, euh, c'est enfin, les, les, les, les, les gros mensonges, les remarques les, et les, les, les, les choses qui euh, sont sont dites, donc qui ont été dites et qui sont dit, qui ont été dites sont vraiment euh, eh ben, euh, fausses manipulations, et malveillance, euh, malveillance, malveillance, voilà, non de bienveillance. Donc euh, c'est pour ça que il euh, y a vraiment une contradiction. Euh, je crois que ah, Radar direct reprend, voilà. ça y est on a perdu la connexion on ne sait pas pourquoi et donc là mais on l'a repris et là on y est donc tu peux y aller vous pouvez y aller donc c'est reparti donc c'est c'est quatrième partie de l'émission Radar numéro 19 du 1er juin 2017 et on est en train de parler de, de festival et de représentativité des femmes afro-descendantes et, et Pierrette nous expliquait que Anne Hidalgo, maire de Paris, avait laissé courir le bruit que le festival de juillet prochain était un festival réservé aux hommes de couleur. Alors c'est faux C est, c est c est, c est, non seulement c'est faux mais même, mais même je, je dirais que c'est quelque, quelque chose qui peut radicaliser parce qu'on a quand même eu Adama Traoré il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte en France de crime raciste que quand on est afro-descendant il n'y a même pas besoin d'être une femme il suffit simplement d'être afro-descendant on est victime de racisme moi je le sais parce que j'ai une partie de ma famille qui vient du Venezuela et donc ce sont des afro-descendants et, et je sais que ma belle-sœur m'a dit tu ne peux pas comprendre parce que tu es blanc, mais moi quand je vais au tabac, que je vais quelque part, il y a une façon de te répondre qui fait qu'on te fait sentir que tu es un afro-descendant. Voilà, voilà, et donc moi, je, je, je tiens à, à dire que c'est coupures répété. le fait que mon compte soit désactivé, je m'aperçois qu'actuellement tous les messages qui sont là pour appeler justement à pacifier la société et qui ne vont pas vers sa radicalisation, qui vont pour le rapprochement, et c'est pour ça que j'appelle les gens à être très nombreux à ce festival en juillet et à venir le samedi 3, prochain, 3. le 3, pour la projection de The Same difference la, la même différence. À l'espace télébocal. Espace télébocal, télé et on peut même le dire espace télébocal, c'est au, au... Ah, 108 bis. 10 bis rubissons. 10 bis, bis. bis. bis rubissons. Voilà. L'inscription se fait euh, en ligne. Euh, donc, euh... L'inscription se fait en île, je vous donne l'adresse ligne. Donc il euh, y a un, un événement Facebook euh, de créer, s'appelle le SEM BSEM Différence. Voilà. Et donc euh, l'inscription se fait euh, sur euh, l'événement Facebook. Sur la page événement. Sur la page événement Facebook. Ouais. Donc moi je vous, je vous convie hein, à, à, donc, à cet euh, événement. Et, et donc pour euh, voilà pour euh, je fais un gros plan sur le lien de la page oui, pour oui. Que les gens pour que euh, tout les monde les se, et, euh, eu, le monde se rassemble Et il y a eu il y a eu le, le, le 20, 23 le 23, voilà. le 23 Merci Pierre. Le 23 oui. le 23 le oui. 23 moi oui. je suis oui. déjà oui. le 23 mai la commémoration 25. de l'abolition oui. de l'esclavage ah, c'est et oui c'est pour pour, cette, euh, pour cette, ce, ce mois-ci, hein, c'est vraiment, euh, euh, vraiment exceptionnel euh, car euh, enfin on a eu euh, la journée officiellement de, de, euh, que, le, la, visi, euh, que euh, la reconnaissance des victimes de l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il y avait la journée du 10 mai pour l'abolition la journée de l'abolition de l'esclavage donc qui a été donnée pour les abolitionnistes en gros mais euh, maintenant eh ben, euh, il y a la euh, journée depuis le 27 février de la reconnaissance des victimes de l'esclavage et cela est très important parce que euh, quand il euh, euh, euh, y a une victime quand euh, c'est reconnu le, la victime euh, ce, la victime peut se reconstruire plus facilement. C'est une chose. Donc, donc pour, les, pour le futur, euh, cela euh, va, va améliorer, je pense, euh, euh, et j'espère bien sûr, euh, les échanges, euh, les échanges euh, entre, entre personne. toute personne euh, voilà, qui, qui euh, qu euh, a des descendants. Oui. Euh, de, mais c'est euh, étonnant parce que... Et, euh, et non euh, de l'esclavage. Et donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est très symbolique euh, cette année. Et, et, et je pense que ce n'est pas bien, donc, du coup, d'avoir euh, vraiment mis, euh, mis euh, euh, victimé euh, le, le festival proposé des Afroféministes féministes Parce que ça ne ça rentre pas dans, dans, dans l'échange. Voilà, donc je suis vraiment très, euh, très choquée, hein, I'm shocking, tiens là, maintenant, I'm shocking, hein, très choquée, euh, vu qu'on on met le, voilà, euh, les, les Jeux Olympiques en anglais, et ben moi je veux dire I'm shocking, I'm very shocking contre la, la, la, la, la mairie de, de Paris qui promue... Euh, ben, les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques ouais. et ben, se fait avec va tout voir. le monde. Je voir si oui, sauf que les, les, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, si Olympiques c'est quand même Pierre de Coubertin. Merci. Donc pour moi c'est quand même je ne sais pas pourquoi mais j'ai une lumière qui s'est allumée. Pour moi c'est quand même le. Oui, qui était en français, qui était en français. Donc elle a été changée de mettre en anglais. Voilà, c'est une chose. Donc c'est pour c'est pour dire que voilà. Il y a des propositions, certes, d'ouverture. Moi je dirais, par rapport à cette ouverture à. Oui, mais c'est vrai que. Alors moi je vais parler aussi anglais, I'm shocking, uh, very shocking, et donc je, je veux que euh, ce festival euh, du mois de juillet euh, afroféministe par, fait par les moissis, enfin, afroféministe, euh, se déroule bien, et donc euh, je souhaiterais aussi que la maire de Paris eh ben, euh, de, à, fasse des excuses, Juste, voilà. présente, ses, sont, excuses, présente oui. ses excuses. Oui, parce que ne peut pas... Et qu'elle vienne le 3 juin hein, oui à l'espace télévocal. elle est très invitée. Voilà, donc elle est bienvenue le 3 oui, juin, moi. samedi prochain à oui, l'espace oui. télévocal pour la projection de The Same Difference. Et donc là, actuellement, on va essayer de synchroniser le, fait, le téléphone. Voilà, pour avoir Eric et, qui oh, et bon. Muriel qui doivent être en direct. Allô, Eric, tu nous entends Allô, Eric Allô, Eric Allo Allô, allô Est-ce que tu. Voilà, bon, attends, je sais pas s'il y a le son. Vas-y, parle parce que je t'entends pas. Mais je suis synchronisé. Bon, donc, pour, pour le moment, je pense qu'il y a un petit problème technique. Écoute, euh... je suis synchronisé avec la. Allô On t'entend pas dans le.. Bon alors euh... Je ne sais pas pourquoi. Apple. Donc voilà, bienvenue euh, moi, le 3 juin. Moi, ce, moi, ce que je voulais parler par rapport aux Jeux, jeux Olympiques et à Pierre de que Coubertin, les, les, les, les Jeux, jeux Olympiques sont... Une affaire grave, vu que c'est l'esprit de compétition. Et il s'agit de mettre non, en compétition des équipes ou des individus les uns contre les autres. Et, et pour moi, c'est caractéristique de, du, du très mauvais esprit qu'il y avait dans l'Antiquité et qu'il y a eu d'ailleurs sous le nazisme oh et sous le fascisme. Parce que j'estime que les gens doivent apprendre plutôt la. la... La, la solidarité, la solidarité que, bah, à travers des, des jeux euh, maintenant, de nos jours, à travers les jeux, les jeux rapprochent euh, les gens. Quoi, euh, m, m, moi, c'est ma pensée les jeux rapprochent les gens. Et donc, euh, bien sûr, que moi j'espère que les Jeux Olympiques sont à Paris, hein, <rit> mais donc. Euh, rapprocher les gens et non les, les, les, les, les, les, si les séparer. Soucis, oui, mais je pense que moi, on rapproche les gens non pas en les mettant en compétition les uns contre les autres, mais en les, en les permettant au contraire de, de participer ensemble à quelque chose qui n'est pas une compétition. Parce que ce qui est nocif, c'est l'esprit de compétition. Ah, ça y est, on, on a Eric et Muriel en ligne. C comment allez-vous ça va très bien, avec toi, Ça va, ça va. Donc, euh, moi, je, je, je, je l'ai dit à Eric au téléphone. Pour, pour moi, l'essentiel, c'est pointant euh, euh, les législatives que le, que le fait que vous ayez la parole. Là, on, comme on a eu avec Pierrette, là, elle a parlé par rapport aux femmes euh, afro-descendantes, à la fois aux États-Unis et en, T -t en France. Très mal. J'entends très mal, euh, donc ouais. on, on a parlé des femmes afro-descendantes, et moi j'aimerais ouais. que, que toi Eric, vous nous parliez un petit peu de, de l'esprit de votre candidature, pourquoi est-ce que vous vous présentez, et euh, quel, est un, quel est un petit peu votre programme, voilà. Ok, très bien, ça marche. Bon, je te repasse papa, ouais. d'accord, et dès que c'est bon, tu, voilà, comme ça, il repassera les questions à vote, et puis, euh, voilà. D'accord. Allez, je fais un bisou. Bisou, Muriel. Donc, donc là, vous êtes en direct. Eric Oui, salut mon bah, Vous êtes en direct pour vous exprimer, pour euh, dire euh, un petit peu à la fois votre profession de foi et qu qu'est-ce a... qu que vous avez l'intention de proposer aux gens de la troisième circonscription de pyrénées atlantiques Voilà. Et Donc, je vous laisse parler. Yes. Euh, ben, le but, je crois qu'on le partage tous, c'est de sauver la planète et d'arrêter le massacre et de changer complètement de civilisation. Euh et de, de renoncer à, au mythe de la croissance économique et au capitalisme libéral euh, ou collectif oui, d'ailleurs, parce que ouais. il peut être, le capitalisme peut être aussi collectif quelque part, partagé par tous, quoi, hélas. Donc euh, renoncer à ce vieux monde, arrêter toutes ces productions inutiles, désarmer bien sûr, renoncer à l'armement nucléaire, et établir la paix sur la Terre, quoi. Et euh, lancer au nom de la de la survie de l'humanité puisque ce, si on laisse faire ce système, euh, dans quelques années, euh, la vie ne sera plus possible. Donc on veut décroître complètement et et euh, arrêter tout ce qui fait du mal à, à la planète et la considérer enfin pour ce qu'elle est, hein, la, notre mère, la terre, et, et vivre en paix avec tous ses tous ses enfants, y compris les animaux. Donc euh, arrêter de les exploiter, arrêter de leur faire du mal, et arrêter de les manger aussi. Et, donc, euh, et permettre ainsi à l'humanité de retrouver euh, la Terre euh, comme un jardin d'abondance. Euh, bon, là, bien sûr, ça sera dans quelques dizaines d'années, mais pour ça, il faut d'abord arrêter euh, cette machine euh, abominable euh, et toutes ces constructions inutiles, euh, Voilà, comme le paquebot de luxe que Macron vient d'inaugurer, euh, qui a, qu a un gâchis énorme, une atteinte aux générations futures. Enfin, Alors, donc, les, voilà, quoi. les serres d'Auteuil, la Tour Triangle... Tous ces projets qu'on a en, en, dans le Grand Paris, en région parisienne, ouais. qu'est-ce que tu en penses et bien, Ça fait partie de la, du même projet d'écocide. Euh, au point où en est la Terre, euh, si on veut la, vraiment la sauver, il faudrait arrêter euh, de bétonner chaque euh, le moindre hectare. Il faudrait euh, que l'humanité renonce justement à empiéter encore sur, le, sur la nature et se contente de ce qu'elle euh, a pour euh, permettre aux générations futures de vivre. Donc euh, toute atteinte nouvelle à, à un arbre ou à, ou à 100 carrés de prairie euh, devrait être interdite. Et donc euh, a fortiori les gros trucs comme Europa City ou l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou, ou des autoroutes et des LGV, euh, sont massacres des, des centaines d'hectares à chaque fois. J'ai cru comprendre que le Qatar et l'Arabie Saoudite refusaient de vous financer toi, toi et Muriel ah bon C'est quoi cette histoire <rire> Parce que, parce que vous, vous, vous êtes contre le commerce des armes. Parce que moi, j'ai cru comprendre que Macron avait dit que, que l'Arabie Saoudite, on lui avait quasiment rien vendu. Oui, j'ai entendu ça. Ouais, ouais bon, C'est un mensonge de plus. Hein. Là vraiment, euh, surtout euh, avec ce nouveau président et, et son regard clair et son sourire. Le, par le par jour de son investiture. Il faut, faut savoir qu'il ment très souvent. Alors, toi et Muriel, bien sûr, vous cherchez à être entendus. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai proposé de vous exprimer ce soir sur la 19e émission de Radio Radar. Et donc, vous cherchez aussi des moyens parce que vous, avez, vous voulez éditer votre profession de foi, éditer des bulletins de vote et puis surtout vous permettre de toucher un maximum de gens. Donc, où est-ce que les gens peuvent écrire s'ils désirent soutenir votre candidature ben, euh, oui, on, on arrive à se débrouiller quand même. Hein. On a quelques amis qui nous ont donné un coup de main. Et on peut nous écrire, ben, on est, euh, avec ma fille, depuis plusieurs années, on est SDF. Euh, mais on vit surtout sur des ads où c'est des amis, où on campe dans la nature, euh, dans des camions, ou, enfin, quand on nous emprête. Pour euh, le moment, on n'a plus rien. Mais euh, mais on a sûrement tout. On a l'essentiel, bien sûr. La liberté, la voie de vivre, voilà, Et on a des bonnes amis qui nous hébergent, qui nous notamment... Euh, à tout, ici à Jurançon euh, donc vous pouvez envoyer euh, des lettres de soutien ou, ou un soutien financier aussi si vous le pouvez euh, euh, aux 2 avenue Jeanne d'albret 2 avenue Jeanne d'albret 64 110 Jurançon euh, 2 avenue bien. Jeanne d'albret 64 euh, 110, 110, 110 Jure donc je reprendrai mmh. cette adresse sur, voilà, euh, voilà. Sur à, sa à mon nom, bien sûr, et... euh, ou à celui de Muriel, table de Voilà. Enfin bon, le facteur me connaît maintenant, euh, voilà. donc je veux que ça soit à mon nom. Et donc, et donc là, aujourd'hui, comme malheureusement les années passées, tous les jours, il y a 100 000 personnes qui meurent de faim à cause de la spéculation sur les produits alimentaires. Euh, ouais. par, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait écouter un petit peu Muriel, parce que moi je sais que j'avais bien aimé son intervention quand on était... De, devant la, la prison de mont marsan où tu, où tu as fait un petit séjour, et donc est-ce qu'elle pourrait nous parler un petit peu de ça Bien, Salut Roger. Salut Muriel. Ça va, ça va Ça va, ça bon, va. Ben en fait, euh, voilà, pour, enfin, concernant la question que tu viens de poser, moi je vais ce que j'avais dit euh, lors du comité de soutien à mon oui. que Nous, vraiment, dans l'idéal, après, énormément de gens nous disent que voilà, qu'on est des dopistes, mais après, moi, je prends du principe que celui qui nous reste plus n'a plus qu'à mourir. Et que les rêves sont faits pour être concrétisés euh, tant qu'on est vivant. Donc, euh, on fera tout pour aller euh, au bout de notre rêve qui serait euh, vraiment de, de d'éveiller suffisamment les consciences pour que les gens se rendent compte qu'on vit dans un monde en carton, ce qui est dirigé par les de papier qu'on appelle les billets. Et c'est complètement ridicule parce que l'être humain se prend pour la race supérieure et qu'aucun animal, même, même la moindre souris ou le moindre piaf et tout, a euh, euh, voilà, suffisamment de... Euh, le recul par rapport à ces notions que sont le matérialisme, euh, tout à pour euh, ne pas euh, être obligé de payer pour euh, satisfaire à ses alimentaires, à savoir se nourrir, se loger, même se reproduire. Euh, nous, l'humain, ben bah, euh, voilà. Enfin, pour nous, l'humanité, elle est partie beaucoup trop loin. Ouais, hein. euh, les choses, elles auraient pu passer très, très simplement. Il suffisait de suivre euh, le message original, celui de la terre-mère qui nous donne tout, euh, à bras grands, tout. Euh, C'est gratuit, elle nous a donné l'intelligence pour savoir que faire d'une graine, faire du, à partir d'une graine, en faire une centaine. Et comme ça, au bout de plusieurs années, tu peux devenir le producteur mondial de tomates, de meubles, que tu as envie tu et, euh, et voilà, et, euh, et nous notre projet, c'était de. Euh, on a déjà un potager sur euh, la ZAD de borders, où on fera voilà, une ou deux actions, euh, parce que là on est en train d'ouvrir aussi notre ZAD sur euh, un projet de déviation à la route la plus chère du monde, 3,5 millions de déviations, 77 millions d'euros. Là aussi, on, se pose, on peut se poser la question. Euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 77 millions d'euros, mais euh, au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement. Euh, c'est un truc de fou, quoi. 77 millions d'euros, 3 km kilo, de demi d'euros, c'est du à n'importe quoi. À un temps-là, il y en a qui meurent de faim, hein, il y en a qui crèvent la gueule ouverte en plein hiver sur des morceaux de trottoir, en plein centre-ville, tout le monde s'en fout. Et euh, voilà, nous, c'est ça qu'on cherche à combattre. On voudrait juste rappeler à l'humanité qu'on est tous frères et sœurs, qu'on est les enfants de la terre et qu'on doit honorer notre mère, euh, euh, Voilà, et. Euh... Au-delà de ne à, stopper de foutre du bitume partout, nous on hein, proposerait de, de sortir la de guerre, mais ce serait l'axe de paix, et serait, voilà, pour justement casser ce bitume qui recouvre euh, voilà, la terre et en faire euh, voilà, jaillir des, des jardins, il y aurait de quoi nourrir euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, voilà. voilà. Donc c'est quand même c est, c est un appel quand même à une, à une réforme au niveau du foncier, au niveau de la propriété dite privée, c'est-à-dire arriver à une propriété d'usage, c'est-à-dire c'est quand même une transformation du monde que vous proposez. Ouais, nous vraiment, euh, voilà, on veut complètement, on ne euh, pas parler de troisième humanité. Euh, pour moi, l'instinct du territoire, c'est hyper important, à savoir, tu vois, ben, nous on vit euh, vraiment en communauté, mais chacun a euh, son petit tel à lui, sa caravane ou sa cabane, et euh, c'est hyper important de ne pas faire un privéant. Le territoire, sur le territoire des autres, parce que euh, comme euh, chacun euh, un chacun, on a aussi besoin de nos périodes de refus de solitude d'intimité. Donc euh, voilà pourquoi c'est très important d'avoir son petit territoire à, à soi, mais il ne faut pas bah, confondre avec la propriété privée. La propriété privée, c'est quelque chose qui, qui, tu vois, qui donne euh, l'image voilà, de euh, une séparation, de barrières entre, <rire> entre les gens, alors qu'il suffit que les gens respectent euh, voilà, chacun son rythme de vie sa façon de vivre. <rire> Là, on n'aurait plus besoin, hein, comme ça, diriger de des coutures. Certains mettent des barbelés, tu vois, même des mecs. Et, là, ils montent des murs, ils se foutent des tessons en verre et tout Mais pourquoi hein, constater ça fait qu'on à arriver arrivé là, quoi C'est vraiment dommage. Est-ce ouais. que oui, c'est est, est les murs euh, à, à la frontière entre le Texas et le Mexique. C'est les murs de Berlin, oh, Berlin c'est les murs en, en Palestine, autour de la, de, de la bande de Gaza, la muraille de Chine. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, on voit un monde qui fabrique des murs et, et, qui, et qui fabrique énormément d'armes. Et Est-ce que, est que, est que, est que tu n'as pas l'impression, avec Eric, de, de nager à contre-courant euh, non, euh, attends, je vais te repasser papa. ça. Oui. Déjà, moi, par rapport au fait, voilà, qu'on est rizé, clôtures et tout, tout ça, ça vient d'où? Est-ce que ça vient pas du, du fait, après, c'est un peu, tu vois, philosophique, tu veux dire, mais du fait que euh, c'est un peu comme un effet miroir de, de l'humain face à l'humain, tu vois. Est-ce que l'humain, on ne pas dans une cage de verre, euh, qui s'est lui-même créé quelque chose de, tu vois, qui, qui est, qui est euh, impalpable, transparent, invisible, mais qui quand même euh, met une barrière entre les gens, et ça, je pense que ça vient de l'éducation. Euh, voilà, de, du système qui a appris aux gens que, euh, voilà, soit le meilleur euh, à l'école, soit, voilà, balance celui qui est en train de tricher, voilà, toi t'es le meilleur que et tout, on nous a, enfin, on, nous, vraiment, euh, on nous fout dans des cages, dit euh, la petite enfant, et les parents cautionnent ça parce qu'ils ont envie que leur enfant soit, euh, voilà, soit dans la norme et tout, et, euh, et on nous empêche d'exploiter nos qualités, on, comme ça on nous empêche de, de prouver à chacun des que on est tous différents, euh, <coughs> fait, on a tous un tout talent. Même. Sauf que là, on est dans une société où les valeurs, c'est juste la beauté, l'intelligence, la richesse, la jeunesse, et point barre. Si tu sais bien dessiner, ou si tu sais bah, parler aux étoiles, ou que tu es capable de regarder un oiseau, une cote finale, et tout, nuit, tu auras être été de mongolien, alors que tu es capable de voir ces choses merveilleuses. Que, que, voilà, la nature, c'est un spectacle permanent ouais. et quand tu sais voir les choses, simplement, tu ne peux que t'émerveiller à chaque seconde, il n'y a pas besoin voilà, d'avoir des visages. Et Les fantômes de, de la télé. Voilà, tu, tu te barres dans la forêt où tu vas euh, te promener avec euh, ton chien. Tu rentres un chemin et tu t'émerveilles. Surtout maintenant que l'été arrive, il y a plein d'insectes, il y a plein de il y a plein d'oiseaux de... qui chantent. C'est trop génial. <rire> et on peut même se baigner, trop bien dans les rivières et tout. On va aller sur le pas à oui, et, et donc c'est retrouver le temps de vivre. Oui. Et donc c'est complètement l'inverse de ce qui nous est proposé actuellement. Ou certaine... oui. Allô Eric Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que nous, on, on est nombreux à avoir déjà fait ce virage à 180 degrés. Donc c'est plus un oui, c'est un changement de cap, on marche à contre-courant, oui, on remonte à contre-courant de la société dominante, oui, du capitalisme, du libéralisme, du consumérisme, et du productivisme, de tout cette folie actuelle. On est à contre courant, mais il euh, faut, faut qu'on entraîne les autres avec nous, quoi. Il faut faire changer le sens, quoi. Vraiment, euh, Mais à 189, ça ne la euh... nature devienne de nouveau notre... Et avec Muriel, notre... vous, vous, vous avez pu oui. déjà vous exprimer devant des assemblées nombreuses exprimer ces euh, idées-là Pas encore, non, hélas. Euh, euh, on en va... Non, pas encore, non. On a programmé euh, quatre réunions la semaine prochaine, euh, oui. en Thèse, à Mourinx, avec une ville de la Circo. Et, euh, je vous dirai combien euh, de personnes sont venues, mais c'est difficile de se faire entendre. Hein. on fait un peu d'animation de rue, on dessine des tracts euh, sur les trottoirs, à la sortie des écoles, dans les cafés. Euh, voilà, on organise des petits trucs comme ça, plus spontanés. Moi, je me balade en vélo euh, avec euh, la pancarte accrochée au siège de bébé. Euh, et. Euh, explique avec les gens voilà ça avance petit à petit campagne des croissants un peu mieux, mais se vient. Eric, Eric je, voulais, je voulais te dire c'est Albert oui euh, je voulais te dire on voit tout de suite euh, l'orientation que que veut donner le monarque euh, Macron ouais. euh, après ces élections euh, il a investi la, la cour du Louvre pour fêter sa victoire. Quand il a été investi en tant que président, il est monté dans un camion militaire pour parader. Oui, oui. Et quand il invite Poutine, eh ben on voit tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Il invite euh, les dictateurs Poutine. à Versailles. Oui, oui, à Donc fait. on voit tout de suite ah, oui, euh, l'image du, du, du monarque qui veut imposer dans... la guerre, qui veut imposer euh, la finance, qui veut imposer son, sa monarchie. Euh, en France et il nous laissera jamais euh, vivre en paix et c'est pour ça que malheureusement s'il faut monter les barricades il faut monter euh, en tous les cas des, des murs pour, pour empêcher qui nous, qui, nous, qui, qui, qui nous enlèvent et qui nous ôtent toute liberté de, de, de pouvoir euh, essayer de, de vivre en toute euh, autonomie et ça, il y a une volonté préméditée. C'est le but de ce système, hein, de toute façon. Voilà. nous ôter euh, notre liberté notre autonomie. Donc mal malheureusement, on est bien obligé de se, se défendre contre des gens... Ah ben bah heureusement se... Heureusement Il voilà. se défendre, Il oui. ne faut pas oui. se laisser faire. Bien yes, ouais. sûr. Mais, mais est-ce que, est -ce que le, la, la, la meilleure défense, on dit souvent que c'est l'attaque et est-ce que de notre côté, est-ce que c'est pas une attaque no c'est-à-dire une attaque non violente, c'est-à-dire c'est par les idées, plutôt, plutôt plutôt que de se lamenter sur ce que font ces gens, ils ont toujours fait ça, fabriquer des armes, c'est pas d'aujourd'hui, euh, euh, donner des ordres, c'est pas d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas nous plutôt dire euh, donner des voix aux gens une, une troisième voie pour que qu'ils sortent un petit peu de ce système euh, « euh, je produis, je produis, je vote » et en, en croyant qu'en euh, faisant l'un et en faisant l'autre, il, il, il, il, il agit pour transformer les choses. Ils ont mis un cadre, il faut sortir de leur cadre. Absolument, oui, tout à fait. Tu as bien résumé les choses. Voilà, mais alors, vous... ne que jamais. Donc... donc il faut communiquer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, nous, au début de l'émission, on a été quand même coupé euh, quatre fois, quatre, quatre, quatre coupures. Euh, moi, je sais que j'ai mon compte Facebook qui est euh, en, en, en trois semaines, qui a été désactivé deux fois. Et là, ça fait ma faire maintenant dix jours. J'ai tout envoyé, j'ai envoyé euh, les justificatifs comme quoi Roger Nimot était mon nom d'artiste depuis 1992, j'ai envoyé ouais. ma carte d'identité, mais mon compte est toujours désactivé, et pire que ça, il y a un faux compte Roger Nimot où tu es représenté comme Smogol euh, dans le film Le Seigneur des Anneaux, derrière les barreaux, et il y a marqué Fripetoff et donc je, je trouve mmh. que c'est une, une atteinte à ton image et que c'est oui. une usurpation de mon identité, et pourtant ce compte Facebook est toujours en ligne. Il il, Celui-là n'est pas désactivé. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que ce n'est pas une façon d'essayer de, de faire péter les plombs aux gens euh, qui, qui, euh, qui prêchent une non-violence Est-ce que est pas des, ce ne sont pas des provocations C'est possible, de toute façon, quand on s'affronte, quand on rentre en résistance totale et radicale contre ce système... Euh, c'est normal qu'ils utilisent euh, les, tous les moyens, même les plus vicieux, pour, euh, oui. pour nous contrer. Et aujourd'hui, euh, l'image est très importante. Oui. donc euh, Je crois qu'ils sont prêts à tout hein, pour nous pour nous éliminer quelque part. Hein. Oui. Donc euh, c'est un combat. C'est le combat ultime de.. Puisque eux, ils veulent carrément détruire la Terre enfin, et asservir l'humanité entière ça n'a jamais été aussi euh, abominable dans l'histoire de l'homme est comment est-ce que tu comprends le, le fait que, que, que Donald ait accepté de voir François C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui. comment ça se fait que le pape rencontre Donald et moi je, je pose la question de manière inverse comment est-ce que ça se fait que Donald François, a, a accepté de rencontrer euh, le pape François à ton avis euh, effectivement mais je crois que les, les deux là, se sont servis l'un de l'autre en fin de compte euh, et euh, moi, c'est oui, quand même décevant, mais euh, j'espère quand même que, que le pape François, et je pense quand même à ce qu'il pensait des États-Unis, et, de et a euh, une certaine. C'est bah, un un un un une, une volonté je... d'avoir une certaine bénédiction. La, la, presse, la presse a écrit qu'ils avaient parlé de paix. Moi, j'ai je, je, du mal à y croire parce qu'ils ont utilisé plutôt, la bombe Moab sur l'Afghanistan. C'est plutôt des flaculences euh, qui, qui, qui, qui est la bombe non nucléaire la plus grosse du monde euh, Comment est-ce qu'on est qu peut, comment est-ce que les médias peuvent nous expliquer que la rencontre entre deux chefs d'État, le président des États-Unis d'Amérique nouvellement élu dans le système de non-choix américain, et le pape François élu par des cardinaux, c'est-à-dire par un système qui n'est pas du tout démocratique, comment est-ce qu'on peut nous expliquer que ces deux chefs d'État discutent de paix C'est-à-dire que ces gens-là ont pour préoccupation la paix, alors que l'un des deux vient d'utiliser en Afghanistan une bombe de 10 tonnes hein, où il faut un très gros avion qui la lance d'une très haute altitude avec un parachute pour pouvoir être suffisamment loin quand elle explose pour ne pas se prendre l'onde de choc. Moi, je trouve ça, je, je trouve qu'on est aujourd'hui dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire le ministère de l'amour s'occupe des, des nouvelles guerres est ce que est ce que ça n'ouvre pas les yeux sur ce qu'est Réellement, l'Église catholique, apostolique et romaine, c'est-à-dire un pouvoir temporel qui est là pour, pour dire aux gens, vous devez accepter vos chefs. Et donc, en fin de compte, est-ce que le pape, en recevant Donald Trump, ne dit pas aux Américains, eh bien, acceptez votre chef, car s'il est votre chef, c'est que Dieu le veut. J'espère qu'il ne a pas dit ça, mais je crois que... Et là, tu as raison. Je crois que le, là, ça a été... L'Église catholique a montré encore son vilain visage et son, son côté proche du pouvoir. Euh, et, euh, c est, c est assez horrible. Oui, c'est horrible. Alors moi je crois que écrasé, moi je pense qu'on essaie de nous pousser au désespoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette radicalisation est voulue. Et le terreau de la violence, c'est le désespoir. Et moi, je pense que les femmes tchétchènes qui s'étaient ceinturées d'explosifs, pour qu'une femme se ceinture d'explosifs, il faut vraiment qu'elle soit désespérée. Et donc, pousser, pousser les gens au désespoir, c'est semer les graines des violences futures, et donc, les gens qui aujourd'hui sont au pouvoir sont des gens qui sèment à tout vent des graines de violence future. Et nous, qu'on veut faire taire, nous sommes les gens qui disons. C'est de la nous, violence de nous mettre en compétition. Oui, mais justement, c'est pour ça que je lutte contre les Jeux Olympiques, je lutte contre l'Église catholique, parce que je dis ces gens-là sont des serments de violence. Parce qu'on nous demande de nous mesurer les uns aux autres. C'est comme si je devais me mesurer à Pierrette, c'est comme si je devais ah, penser que les actions militantes peuvent être concurrentes. Moi, je n'oublie pas que j'ai été viré des jeunes vigilants de Taverny. Parce que je voulais continuer à jeûner de Taverny, parce que j'avais dit que la base de Taverny ne serait pas fermée en 2011, et nous sommes en 2017, et qui a raison, c'est Roger Nimot. Et en faisant ça, on m'a dit qu'on me virait, parce que j'avais ouvert un jeûne concurrentiel. Alors que moi... Si on jeûne à Vladivostok, entre 6 et 9 août, si on jeûne à Tokyo, si on jeûne à Trifouilly-les-Oies, j'en eh suis content, Bien parce que ça fait évident. plus de gens qui ont Plus oui, il y en a, mieux c'est. Exactement. Alors, est-ce que ce n'est pas cette civilisation du partage qui, qui se trouve dénoncée comme étant hautement concurrentielle par rapport à la, à la civilisation de la production et du capitalisme Est-ce qu'en en fin de compte, mmh. ils ne nous montrent pas qu'ils nous craignent Parce que si n'avaient pas de crainte. Pourquoi est-ce qu'ils verrouilleraient nos comptes Pourquoi est-ce qu'ils essaieraient de nous mettre sous le boisseau si nous n'étions pas quelque chose d'inquiétant pour eux moi je pense mmh. que nous sommes quelque chose d'inquiétant que et donc je, je te tiens te à te remercier toi et Muriel de porter le message. Il faudra que vous donniez les dates de vos réunions et les lieux, tu m'as parlé d'Orthez, que vous veniez oui. les mettre sur, sur la page Radio Radar, et moi je les diffuserai aussi sur Samu Réseau pour qu'il y ait des gens qui viennent vous écouter, parce que moi c'est ce que je veux faire. Moi je ne suis pas comme certains de mes amis qui disent ah non, euh, cachons, cachons ce sein que nous ne saurions voir. Moi, j'ai été voir les femelles, j'ai pris mes photos en les cadrant pour justement que ce soit pas de l'exhibition. Oui, j'ai eu des mmh. fois des, des paires de seins, mais j'étais pas venu pour photographier des femmes qui montent leurs seins. J'étais venu pour, pour photographier Bien des sûr. militantes courageuses. Et j'ai vu des, des militantes qui courageuses, courageuses. Ouais, qui dénoncent euh, les voilà. oppressions, j des scandales. Exactement. De... J'ai éliminé le fait qu'effectivement des gens comme Soros finançaient ce mouvement, parce que je dis qu'aujourd'hui les femmes elles sont dans des sociétés machistes Et que tout ce qui peut soutenir les femmes Qu'elles soient afro-descendantes ou autres Qui, se, qui sont confrontées au pire pouvoir confessionnel, il ne faut pas obliger que les femmes Kurdes aujourd'hui, si elles prennent les armes, c'est pour ne pas être violées, pour ne pas être exploitées. Parce qu'aujourd'hui, la femme, on lui écrase la gueule et on lui dit « tais-toi, ferme ta gueule, t'es qu'une femme, t'es qu'une femme et, ». Et donc, moi je dis aux femmes « révoltez-vous ». Je le dis comme le disait Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir a dit une chose extraordinaire, elle a dit « souvenez-vous » les droits des femmes, tous les jours vous devez lutter pour vos droits, parce que vous les avez acquis, et tous les jours on va essayer de vous les reprendre il n'y a, a pas de liberté définitivement acquise et aujourd'hui, cette montée de, de, des nouveaux fascismes euh, qui, qui sont les anciens mais, mais, mais, mais relookés avec un, un, un jeune type comme Macron, qui le présente bien avec son beau costume, et qui explique que si on veut un beau costume comme lui, on doit travailler comme si ceux ceux qui permettaient l'accès au travail, ceux qui fabriquaient le chômage, parce que toute augmentation de productivité génère du chômage. Et aujourd'hui, les chiffres de l'Organisation Internationale du Travail, qui n'est pas une organisation marxiste, le disent très bien, le travailleur français, le travailleur le plus productif du monde. Alors moi je dis aux Français, préparez-vous à un chômage de masse, mais un chômage bien de bien masse déréglementé, Déréglementé dans le cas d'une grande flexibilité, d'une immense séparabilité, où vous allez bientôt être abonné au revenu universel de va crever, tu n'es pas mon frère, mais va crever oui. loin de mes yeux. Et donc, est-ce que nous, on ne doit pas justement demander l'émergence d'une société où tous les revenus, tous les revenus doivent payer des cotisations sociales, tous les revenus doivent cotiser pour la retraite tous les revenus doivent cotiser pour la santé. Comme ça, s'ils font travailler des robots, s'ils augmentent la, la productivité par l'informatique, par la robotisation, eh ben il ne faut ce pas. Qui se fait, ce qui se fait. Exactement. C'est l'esprit de ce qui se fait, et c'est pour ça que nous on doit inventer mmh. l'esprit d'un nou mouvement nouveau qui est un mouvement de mmh. revendication, non pas vrai. pour ceux qui travaillent, mais pour ceux qui ne font rien. Parce que de bien plus en plus d'hommes vont être bien contraints bien à, de à, à ne rien faire. Oui, et que ça. pourtant, bah, un homme, même s'il ne fait rien, il a, il a une bouche. Il a une bouche. Il doit respirer, il doit boire, il doit manger, il doit se loger, il doit se vêtir. Et donc, aujourd'hui, on doit réellement dire non, vous ne pouvez pas essayer de nous faire croire que c'est une évolution positive que de mettre des gens au rencard de la société. Non, vous ne pouvez pas me faire croire que de prendre une déléguée syndicale sud-rail et de tout faire pour qu'elle soit virée, c'est une évolution sociale positive. Non, vous ne pouvez pas me faire croire que les gens qui disent qu'ils négocient au nom du monde du travail et qu'ils négocient en fin de compte que pour les seuls salariés, sont des gens qui font du bien au peuple. Et ça, je m'adresse aux gens qui se préparent à, à voter pour l'apparat chic Jean-Luc Mélenchon. Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'autre face d'une même médaille. D'un côté, il y a le monde de la finance, de l'autre côté, il y a le monde du travail. Mais les peuples n'ont rien à gagner sur ces deux faces. Tu jettes la pièce, quelle que soit la face sur laquelle il tombe, tu perds. Pile, je gagne, face, tu perds. Vo voilà le jeu auquel on veut nous faire jouer. Et donc, c'est un mauvais vrai. jeu. C'est un ah, mauvais sont jeu. Ils très bien organisés, c'est évident. Le système est extrêmement fort. C'est sa résilience. Pour, pour continuer à, à survivre. Alors là, j'ai entendu... Profiter. Bon, je plus très bien, là. J'entends même très mal. Excusez-moi. J'ai entendu... Je vais euh, j'ai entendu que dans la ceinture d'astéroïdes, il y, y avait euh, un astéroïde et la mission de la NASA allait être avancée. Ce, ce, cet astéroïde serait le cœur d'une protoplanète du système solaire, donc un, un gros morceau de ferro-nickel qui contiendrait plus de richesses en métal que toutes les mines de la Terre. Et donc actuellement, une agence spatiale nationale va avancer de plus d'un an le programme, mais en fin de compte, je crois que des compagnies privées se, se préparent à exploiter euh, euh, une, une richesse immense et à fermer toutes les mines de la terre et donc à créer beaucoup de, de chômeurs alors qu'on n'a pas besoin de plus de métal, il suffirait de créer des banques de métaux au lieu d'avoir des voitures, d'avoir des vélos couchés. Et, et donc aujourd'hui, on va devoir communiquer pour expliquer aux gens qu'un autre monde est possible et que ce monde, c'est un monde où on travaille moins et on consomme moins, bien sûr, bien sûr. et on vit en meilleure santé. Ils consomment moins, c'est très important, cons... mais travailler moins, c'est très important. Ils, ils ne veulent pas, ils veulent pas. Consommer moins. Et donc, c'est ce monde que, que l'on doit revendiquer, revendiquer. Et, et moi, je te remercie, je vous remercie, toi et Muriel, euh, d'être yes. les, les, les précurseurs, en fin de compte, les chevals de Troie, de ce monde qui est déjà là, parce que ce n'est pas un monde qui vient, c'est un monde qui est déjà là. Les ZAD sont déjà là, il y a énormément de bien jeunes. Sûr qui sont contre. Ah oui, il y a plein de petites révolutions euh, tranquilles à la base. Euh... Dans, autant dans les villes que dans, dans la campagne, dans les campagnes, ça, il se passe beaucoup de choses positives bien sûr. Oui, et, à fond. et, ce est est pas... et... et les jeunes, ce n'est pas une décroissance heureuse qu'ils qu qu qu vivent, c'est une, une récession subie, et actuellement on veut fermer toutes les portes de sortie à cette, à cette récession subie, alors que toi et Muriel, vous êtes les portes d'entrée dans un nouveau monde, la ZAD, la réappropriation de la terre, euh, le fait de produire sa nourriture, euh, le fait de, de devenir des êtres autonomes, c'est ça l'avenir, et donc... Euh... Bien sûr, et puis dans l'humanité entière quoi, arrêter ce, cette injustice abominable qui perdure entre le nord et le sud, entre les riches et les pauvres, quoi. ça suffit, c'est devient monstrueux. Eh bien moi je, je vais je vous dis merci à tous les deux et yes. on, va, on va reprendre à tous, et à tous. Et on va reprendre toutes ces infos pour qu'il y ait beaucoup de gens aux réunions publiques que, que vous devez faire yes. parce qu'il yes. faut vraiment informer le monde que nous envoie dans le mur, sciemment, sciemment pour, pour les profits oui. de gens qui ne manquent de rien et qui veulent avoir certainement un nouvel avion privé ou une piscine un peu plus grande ou un yacht. Voilà. Et donc oui, arrêtons, de nous là, escasser, arrêtons de Allez, nous esclacer sur le bateau de luxe. Voilà. Merci Eric, merci Muriel. Bisous, à bientôt. Ne pas Sarah, à plus. Salut Eric. Bonsoir. Ben Est-ce que, est que tu n'avais pas quelque chose à dire ouais, par ben, Justement, on a été coupé à plusieurs reprises. Euh, c'est un peu particulier. Euh, moi, je voulais parler d'un principe, c'est le principe de traçabilité. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que qui a le sentiment d'être sous surveillance constante qui a été arrêté et a eu son portable confisqué durant l'audience, qui a subi un scan rétinien. En un sens, nous sommes comme des canaries dans une mine de charbon. Tout joue contre nous. Une pub nous invite à associer notre carte bancaire à notre passe de métro pour renouveler notre crédit automatique. Ce concept est présent dans tout ce dont nous allons parler. C'est le concept de traçabilité. Prenons une donnée et relions-la un à une autre. En l'occurrence, relions notre passe de métro à notre carte bancaire. A priori, rien de terrifiant, sauf que notre carte bancaire informe sur tout ce que nous faisons. On peut savoir où nous allons et quand nous faisons des achats. S'ils nous ciblent, ils peuvent recréer notre parcours rien qu'avec nos deux cartes, connaître nos déplacements, nos achats et en combinant ces informations à celles d'autres personnes dans une même zone géographique, ils peuvent savoir qui nous fréquentons. Si nous ajoutons les téléphones cellulaires qui nous localisent aux données de nos achats, de nos cartes de métro et de notre carte bancaire, nous obtenons des métadonnées sur la vie d'une personne. Les métadonnées, ben c'est quoi C'est du contenu. Ça dresse un portrait de nous basé sur des faits mais pas forcément véridique. Tout peut indiquer que nous étions sur les lieux d'un crime sans que nous l'ayons commis. Mais si quelqu'un pense que nous avons fait quelque chose, ça nous suivra toute notre vie. Sachons que ce qui nous arrive avec les empreintes digitales, les scans rétiniens et les photos, c'est ce qui arrivera à l'avenir à ceux qui refuseront certaines politiques et voudront protester conformément à leurs droits constitutionnels. Ce que je viens de lire, en fait, c'est un court extrait du film « Citizen Four, Four » Par la réalisatrice et productrice Laura Poitras, qui était le contact d'Edward Snowden, une documentariste dont Edward admirait le travail et qui a donné rendez-vous dans un hôtel de Hong Kong en juin 2013. Sans vraiment euh, savoir à quoi s'attendre, il s'y est rendu accompagné de, Gris, euh, de Glenn Greenwald puis d'Eden Mac Askill, journaliste du Guardian. Et c'est dans la chambre de Snowden qu'elle a filmé pendant plusieurs jours les moments extraordinaires où le jeune homme bascula sans possibilité de retour dans la notoriété mondiale qu'on lui connaît aujourd'hui. J'ai fait une petite capture écran euh, d'un des passages du film qui nous dit en réalité euh, que la NSA a construit le plus grand centre d'interception de communication du monde à Bluffdale. Et elle a commencé à filmer le site en 2011, au début de sa construction. Donc je vous invite tous à voir ce documentaire qui s'appelle Citizen Four et à ne pas aller voir le film hollywoodien sur Edward Snowden qui est de l'eau de rose par rapport à la vraie vie que nous subissons actuellement donc voilà ce que j'avais envie de dire ce soir mais c'est voilà. une excellente conclusion pour cette émission numéro 19 je trouve que ça tombe pile poil voilà. et donc on va se donner rendez-vous euh, pour, pour l'émission numéro 20 la semaine prochaine Tout... en ah. espérant qu'elle ne sera pas coupée en petits morceaux euh, au début alors et... j'avais une petite anecdote juste pour finir ça concerne Edouard Snowden il est né le 21 juin 1983 un an après euh, la fête de la musique en France Fête connue aussi sous le nom de World Music Day, Journée mondiale de la musique. Et nous avons cette même année, le 27 septembre 1983, Richard Stallman qui annonce son projet GNU avec l'objectif de développer un système d'exploitation entièrement libre. Euh, je pense que quelque part, Edward Snowden était destiné à nous emmener tous vers un monde libre. Voilà. Eh bien, on va, on va terminer sur euh, cet, espoir, cet espoir open source d'un monde libre, d'un monde euh, responsable. On va souhaiter bonne chance à Eric et puis on va souhaiter bonne chance à Pierrette Parce que, n'oubliez pas, allez, samedi merci. 3... Allez. Mmh, ouais Le samedi 3 juin, de 17h à 20h, à l'espace Télébocal, 10 rue inscription en ligne, l'événement Facebook euh, et euh, le titre, c'est same Différence. Donc, le l'événement porte sur la projection. Documentaire. Documentaire, échange, euh, Convivial, voilà. ça va être très bien. Voilà. Et bienvenue, et bienvenue, et bienvenue Madame Hidalgo. Et bienvenue Madame Hidalgo. Et bienvenue Madame Hidalgo. On bien vous attend. Madame Hidalgo. Voilà. Parce que Salut. Euh, C'était la fin. Radar numéro 19. pour la de tous. <rire>